donc, Tori, quels sont tes objectifs bon, Là-même, tu pourras un peu euh, dire euh, voilà, quel, ce que tu as même pu faire euh, récemment. Et aussi, mm -hmm. bah, surtout, quels sont tes objectifs sur, pour les 12 prochains mois en termes d'immobilier et, et autres, en fait Très bien. Alors, euh, intéressante comme question. Euh, donc, de ma part, en fait, euh, les récents investissements euh, que j'ai faits, c'était euh, un petit peu plus tôt cet été, euh, en fait cette année, au cours de l'été, là où j'ai acquis euh, deux appartements dans la région de Montréal. Maintenant, euh, je les ai acquis au courant de l'été. Évidemment, j'ai été dans le processus de locataire, trouver les locataires, les stratégies d'optimisation pour le cash flow et ainsi de suite. Donc là, tout est en place, tout roule. Donc euh, maintenant, je me concentre pour euh, le prochain move, comme on dit, et ça va être sur. Euh, mon objectif, c'est évidemment là du, du type immeuble. Donc euh, idéalement, quelque chose autour là d'un quatre logements. Là, c'est ce que que je vais viser euh, pour l'année euh, 2021. Excellent, excellent. C'est toujours level up. <rire> That's it. Ah non, c'est top. C'est sûr que, ben non, c'est sûr on va tous y arriver. Même vous qui suivez cela, -là, je suis sûr que voilà. Définissez bien vos objectifs, toujours voir à un an, deux ans, trois ans, c'est vraiment très important. et euh... C'est drôle que tu dis ça parce que moi, je les écris. Attends, mais non. pareil, pareil, attends. Je les écris. et oui, je les écris régulièrement. Et puis, euh, il faut, il faut. Ça fait partie de. Ça, c'est important. Hein. C'est ouais. important. Moi, c'est ça. c'est pages, moi, tous les matins, et vous ah. verrez, hein. c'est vraiment. Certaines personnes vont peut-être penser ça bizarre ou quoi, mais je vous jure, ça fonctionne. Et j'ai peut-être quatre, quatre carnets comme ça. il y a même une fois, je te jure, un touriste, c'est que. C'était pendant le confinement. Genre, mmh. j'ai terminé ce cahier-là et j'avais la flemme d'aller acheter un autre, en fait. <rire> et et déjà, ça m'a dérouté. Genre, je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire et tout et faut, Franchement, hein, le fait de ne pas planifier ces journées, parce que moi, ce que je fais, c'est quoi C'est que page de, ça, page de, page de gauche, j'écris mes objectifs. Mmh. Page de droite, j'écris mes tâches à faire dans la journée. tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça C'est comme quand vous faites des pompes, hein. c'est comme à l'armée. Quand vous allez au sport, là, c'est que voilà, vous allez faire 100 euh, pompes, Vous allez vous dire, bon, peut-être les bras, ils ne sont pas au rendez-vous. là. Au bout de trois mois, vous allez vous dire, hé, hey, là, ça là ça commence ça à prendre. A, <rire> Et c'est la même chose. Et c'est comme quand tu vas écrire tes objectifs, tu vas écrire tes objectifs. OK, cette année, on est quand on est, le, on est le 6 novembre euh, 2020. 6 novembre 2020. Je te dis, OK. Peut-être avant la fin de l'année ou dans les 12 prochains mois, je vais faire, je vais acheter ma première propriété. Ou peut-être je vais suivre un programme qui va me permettre de. Okay. Ainsi de suite, tu vas écrire, tu vas écrire, tu vas écrire. Et bizarrement, au bout d'un moment donné, quand tu vas écrire, en écrivant, tu vas te dire, mais en fait, j'ai déjà atteint cet objectif. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, c'est ce qui se passe quasiment enfin tous les ans. J'écris et parce qu'au oh, bout d'un moment, tu es habitué, tu vois, tu t'écris, tu, mm -hmm. t'écris, t'écris. Donc, tu sais ce que tu écris tous les jours. Au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, ça, je l'ai déjà fait. Parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu vois, tu ne fais plus attention à certaines choses. Et tu te retrouves à écrire. Et finalement, tu te retrouves à barrer. Et moi, quand je barre, des fois, c'est en termes de chiffres. Mm -hmm. Je barre, je rajoute un zéro derrière. Je réécris la même chose avec un zéro derrière, jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. Donc, euh, franchement, c'est euh, euh, ça, il y a quelqu'un qui demande. Est-ce que je peux rentrer en contact avec Olivier si vous me le permettez Bien évidemment. Euh, bien évidemment, je vais mettre l'adresse de Olivier. et bien sûr. Sauf, si, euh, sauf si, tu es, si, si tu es déjà rentré en contact avec lui. Désolé, on ne voit pas ton prénom parce que sûrement tu es connecté sur Facebook. Parce que là, on est sur Facebook, YouTube, LinkedIn même. Voilà, on est un peu partout. Donc, mais je, sur, sur YouTube, on n'arrive pas... À, sur Facebook, on n'arrive pas à voir euh, euh, des fois les, les, les noms. Mais je vais... Partager ici voilà l'adresse de Olivier donc c'est la même chose que et pour les personnes qui veulent également contacter Tori c'est Tori deux -E R Y arrobase global investisseurs et euh... donc voilà voilà donc je voudrais construire une ville dans 15 ans objectif Econ c est ce qu'il a fait hein Econ City donc, euh, peut-être dire de cela quand il était petit, peut-être on lui disait que s'il si, était fou, mais voilà, aujourd'hui, là, clouer le bec à tout le monde avec, euh, par rapport à son projet. Et, euh, non, clairement, clairement, c'est des projets. Et même nous, on le dit, c'est-à-dire, lors, lors des masterclass qu'on anime dans les formulaires, on dit, mettez des projets, mais démesurés. Tout à fait. Mettez des projets démesurés parce que, comme on dit, il faut... Vaut mieux, euh, viser, euh, quoi, euh, vaut mieux viser le soleil et atteindre les étoiles. Oui, c'est comme. C'est en anglais. Euh, euh, shoot for the stars and land on the moon. Euh, donc, ouais, ouais. vise les étoiles, puis tu vas atterrir sur la, sur la lune. C'est comme, comme Forbes. Forbes, il dit we aim, we aim above the mark to hit the mark. C'est-à-dire que, que tu, tu, tu, tu vises au-delà de ton objectif pour atteindre l'objectif. Donc, si ton objectif, c'est 10. 200, si tu atteins 60, c'est bon. C'est exactement ça qu'il faut, c'est ce mindset qu'il faut avoir. En tout cas, merci Touré. je te remercie beaucoup de ta disponibilité. Ça fait plaisir. Donc, pour toutes les personnes justement qui ont assisté à cela, l'objectif voilà. pour nous, c'est bien évidemment de vous aider. Pendant cette période, on entend bien assez euh, particulière, mais comme vous le, comme vous l'avez indiqué, c'est que voilà, il y a des opportunités à saisir euh, bon nombre de participants euh, ont fait des acquisitions très récemment. On a encore des participants en cours là, qui sont en train d'acheter. Il y a des achats tous les mois. Là. Tous les mois, il y a des personnes qui achètent de, de l'immobilier. Et voilà, et Tori, il est là également pour vous aider à faire ce premier pas. à répondre à vos questions de savoir est-ce que c'est possible pour vous d'investir en immobilier ou pas donc. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez le lien en haut en bas dans les commentaires et également là juste en bas euh, à l'écran. Et voilà, il sera, on sera disponible et pour vous, euh, pour vous, pour répondre à vos questions. Et euh, voilà, retenez bien, on a des lives toutes les semaines à la même heure. À la même heure. Donc, je sais déjà qu'il y a Charlotte, Yasmine, on compte sur vous. Hein, on compte sur vous pour partager partout. là On compte sur vous pour partager. Donc, revenez nombreux. Voilà, vous pouvez également appeler vos proches pour suivre ces lives. On répondra également à leurs questions. Et euh, voilà, on se retrouve mercredi. Donc, on aura un autre invité, membre de l'équipe Global Investisseur. Et l'idée, vraiment, c'est à chaque fois de vous amener quelqu'un qui a déjà investi, fait ses premiers pas en immobilier, voilà. Et aussi, on vous réserve une très grosse surprise d'ici la fin du mois. Donc, je vous invite à ah, rester. Bon, ça... Ah, ça, ça va être une très, très <rire> grosse surprise. Très grosse surprise. Du jamais... Ouais, c'est pas du jamais... Non, c'est du déjà vu, mais en tout cas, du, du jamais vu sur... Enfin, sur nos différents médias sociaux. Donc, mmh. euh, franchement, euh, on compte sur vous. Donc, il y a quelqu'un qui dit Touri, je réponds à ton mail ce soir ou demain. Voilà, donc... Euh, cool. là, voilà, exactement. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Touri, le mot de la fin. Eh bien, écoutez, euh, passez à l'action. Arrêtez mmh. de réfléchir. Passez à l'action. Ouais, c'est ça. Passez à l'action. Passez à l'action et franchement, ceux qui passent à l'action dans des, dans des périodes comme celle-ci, ne le regretteront pas. Voilà. Ça,